الحكايات فاتت الحكايات وكاين ايام بعيده تقرب لنا اكثر من البارح كاين اسماء رجال فاتت الرجال وهذه هي القصه بالذات احداثها تبدا في جزائر القرن 19 متواصله لليمنا هذه القصه تحكي على راجل اسمه عبد القادر وهذه القصه فيها اكثر من حكايته هو. الجزائرية. عبد القادر هو مؤسس دولة الجزائريه جزائرية و... رجل شجاع ورجل بطل وكان هو هو اللي أعطانا هذه الحرية تم لنا فيها. الامير عبد القادر هو حنا نشوف حنا تاريخ تازاني كطرف فندسي كنت نعرفه كالشخصيات الأجنبية مثل الزعيم الهندي المهاتما غاندي أو الجنوب إفريقي نيسون مونديلا وكذلك الثائر الأرجنتيني ارنيستو تشيكيبارا وشيح نتعود هنا توجه بلي إحنا فارفي وإحنا ياكدا وإحنا مرحب القاتر وهذا ما كان كما أغلبية الرجال العظماء حياته بدات في مكان بسيط ومتواضع بالصح بس من فيه في المعرفة À l'Ouedlhammem, là où il est né, à la, à la Ghetna, il n'y avait rien en dehors évidemment des éléments naturels, du, du cours d'eau qui s'appelait l'Ouedlhammem. En dehors de ce petit village, il n'y avait rien hormis cette oasis euh, d'éducation religieuse et d'initiation de, et de, spirituelle qui était la zawiya. On y apprend le Coran, les fondamentaux, donc euh, l'apprentissage du Coran par cœur et des hadiths, mais aussi l'apprentissage du Coran par le cœur, si je puis dire. C'est-à-dire un approfondissement de ce qu'est euh, le véritable savoir, la véritable connaissance qui, si elle n'imprègne pas l'être, n'est finalement, comme le dit la tradition, qu'une qu âne chargée de livres. ركز وحمل ليمان ودعوه شعب كامل لا الله اللهم عبد القادر هذه زوريجين دي صلى on n'a pas de preuves preuve précise sur la date exacte de sa naissance on retient uh, 1800 mille de manière générale Abdel Kader bin Mahieddine wa Zahra w el tarikh kbir Abdel Qadr bin Mahieddine bin Mustafa <muchembre> bin Mohamed bin Al Mokhtar on peut imaginer qu'Abdelkader a vécu dans le giron des femmes. Le premier maître spirituel était sa mère sa mère faisait partie des rares femmes qui savaient lire et écrire et on sait euh, le miracle que c'est l'écriture dans une société où on considère le Coran comme étant une incarnation de la parole euh, divine. Le père donc de l'Emerbel Belkader, donc Salimah Yiddin, est un mokaddem, c'est-à-dire un représentant, un responsable de la grande confrérie, la grande tariqa des Kaderia. Cette, euh, cette confrérie euh, soufie trouve son origine dans le cher Abdelkader, El Gilani, vers le 15e siècle. Je vous ai dit que nous avons de la marque de de la marque de la marque de la marque de la de la marque de la de la ما Donc en tant que tel est un fils de zawiya. قولوا بلي هذا الولد كان يعرف يقرأ وهو في عمره خمس سنين هذا الولد صبح طالب قبل ما يفوت ١٢ عام وكان حافظ القرآن في سن ١٤ عام الكتوب درست عبد القادر كمال السيرة بسيح تواصل تعليمه بعيد من المكاتب كان فرض عليه يفهم ويدرس وطان واسع بعاداته on sait que l'émir Belkader était un grand cavalier, et on sait qu'il a toujours aimé et écrit sur sur ce qu'on appelle El Foursia, donc l'art l'art du, du cheval et l'art de la chevalerie. Indiscutablement, il y a une relation entre le cheval et une certaine élévation mystique. C'est sur son dos que le prophète est allé voir la voûte céleste. Ce n'est pas, pas un animal banal. <messante> للمنطقة هذه يقولها أهل غريس هذو أهل غريس ومن يبرروا بالأمير عبد القادر وعطاوها بولادهم وعطاوها خيلهم وما فرسان فيهم الكرام فيهم المحبه فيهم كل شيء خطر جايه بعيدة هذه جاي بعيدة. وربي في القرآن قال وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا شعوب هذه تعارفت بالعود فارس هذا ودار محبة ودار معرفة ودار معلقة بين Bin The hunt was also an important school and uh, As I think his father put it, you know, the hunt teaches you patience, intelligence, and to be contemptuous of danger. To be contemptuous of danger. Um, very interesting, because of course in our culture, all we do is make everybody terrified of everything, so you always have to be fearful. <laughs> والساقيه ماهي الواد والواد ماهو البحر محي الدين اللي كان واعي بهذا الشي كلف حميد بن طاهر بتربيه ولده في ارجيو من بعد تعمق عبد القادر الشاب في اصول الدين والفلسفه الاغريقيه عند الشيخ احمد بن خوجه الشائع والمعروف في مدينه وهران His father sends him to Iran, boarding school. Hang out with the Turks. You know, see prostitutes walking in the streets, and you know, and people, you know, taking drugs and gambling and you know, sinning and all this, and uh, seeing that, uh, what the world is all about. As someone who'd grown up in a, in a small town in a very devout environment, the trappings of a, of a larger city civilization will have shocked him. There's certainly the impression that he he didn't relish his time in Iran, and that he didn't hold the Ottomans in any higher regard than his father did. His father, Muhyiddin, was clearly opposed to the Ottomans. It seems evident that the Ottomans suspected him of, of, of plotting. Muhyiddin, sur le conseil de ses amis, a été conseillé de s'éloigner un petit peu de la région. Alors il a pensé au pèlerinage. He had a father who. Il Donc, il y a un départ qu'on peut fixer euh, euh, au, à 1825. Abdelkader étant né en 1808, vous savez qu'il il a 17, 18 ans. Il rentre là dans sa vie de jeune euh, adulte et il va avoir sa première responsabilité de taille. Imaginez le choc que ça peut être à cette époque-là, arriver à la Mecque et voir des, je sais pas, des, des, des Afghans, des, des Tatars, des, des, des, des Indiens de, de l'Inde, des, des, des, des, des Arabes du Yémen, il faut imaginer des, des, de l'Afrique noire avec leur type, leur population, leur nourriture. Et il découvre ça, c'est-à-dire cette, euh, cette, cette dimension universelle. Et là, encore une fois, on, il faut, faut imaginer, il, il part de, d'un de, de, de, milieu très restreint et là, il arrive dans cet islam euh, qui, qui va qui va lui montrer qu'effectivement il y a une dimension universelle de l'islam. là c'est aussi un voyage sans retour possible et peut-être même intimement espéré parce que celui qui meurt euh, sur la route en allant à la Mecque ou celui qui meurt à uh, la Mecque elle-même, c'est la plus belle mort qui puisse uh, arriver. Donc on, on ne demande pas forcément de revenir d'un tel pèlerinage. Et en tout cas, si on en revient, c'est d'en revenir meilleur, avec une, une proximité uh, au divin plus, plus importante, une proximité à Dieu plus importante. Observation, a way of making contacts, which has traditionally always been one of the great functions of the of the pilgrimage. People meet from all over the world and be conversing, exchanging stories, um, exchanging ideas, and uh, sometimes perhaps forming alliances of one sort or another. في حجه الأول كذلك في مصر استوقفه شيء وهو محمد علي باشا، ومحمد علي باشا رغم أنه, رغم أنه كان عثماني على مصر يعني تابع السلطة على, على مصر إلا أنه أراد أن يستقل بمصر وجعل من مصر دولة حديثة قوية مركزية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحضريا وغير ذلك نظرا للإصلاحات التي قام بها محمد علي باشا هذه الإصلاحات كلها أعجب بها الأمي عبد القادر بعد محج زوج عبد القادر بخير هذا السفر في بعض رحلاته الداعم مغلوطان العربية ومنه خدمات رفيعة À cette époque-là, il y a une véritable crise morale, politique en France autour de Charles X. En même temps, pour faire diversion, il n'y avait pas mieux que d'engager un conflit. Donc 1827, on va reprendre des vieux projets, mais de manière opportuniste un duc de Val, un membre de la sulte de la france française le défi le défi. فرنسا للجزائر جوابه كان قاسيا فغضب الدايفوسي وأشار بمروحته إلى الباب ليطرده أخرج سواء وصلت الضربة إلى دوفال أو لم تصلوا فالعملية كانت مقصودة أي إهانة دوفال qui a été Donc 1830, les troupes françaises débarquent dans la baie d'Alger à Sidi Frouj, Sidi du nom d'un saint, et puis la prise d'Alger après négociation avec le Hussein Le 5 juillet 1830. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand les Français débarquent à Alger, ils savent que c'est pour racheter l'honneur euh, du consul à travers lui de la France, mais ils ne savent pas beaucoup plus. Et les troupes n'ont pas été préparées. Cette conquête commence très mal. Ça va être euh, un coup d'effroi. Donc on va voir des, des exactions, des viols, des vols, profanations de, de tombes, euh, transformation de, de mosquées en écuries. enfin bref, des, des choses qui vont choquer les populations. Et là, on comprend qu'on a affaire à un nouvel envahisseur. Sauf qu'entre le départ de la flotte et la prise d'Alger, le pouvoir va chuter en France. Quand Louis-Philippe arrive au pouvoir, il hérite de Charles X, d'un fardeau qui est Alger. Ça ne l'aurait pas dérangé de se retirer. En même temps, politiquement, il ne peut pas, parce que ce serait une certaine manière reculé. Donc, en attendant, on va placer des garnisons dans les principales villes du littoral. Et c'est au début 31 qu'une garnison française s'installe dans la ville d'Oran. Donc, la menace se fait plus proche. <sonnticologue> donc on demande à sidi Mahiddin, donc le Mokaddem de la, de la Zawiya, donc le père d'abdelkader de, euh, de, de se mettre à la tête et lui refuse mais en proposant une solution il dit je suis trop âgé je ne peux pas accepter je vous propose le meilleur de moi-même Bien qu'il n'ait jamais eu d'ambition politique, l'émir Abd présentait un certain profil euh, qui pouvait le propulser euh, à la tête du pays. Sa droiture, sa noblesse de lignée, son jeune âge, ses titres de talab et de hafiz, et son courage euh, par lequel il s'était illustré lors d'une des premières batailles qui s'étaient déroulées dans la ville d'Oran, euh, notamment la bataille de Khark où il défia les balles de l'ennemi pour recueillir la dépouille de son neveu et lui donner une digne sépulture. C'est novembre, 1832, cette moubaïa, ce serment d'allégeance, symbolise une tradition prophétique qui remonte à l'an 628, lorsque le prophète de l'islam, que le salut soit sur lui, avait scellé avec ses apôtres le serment d'alliance. Il le faisait sous un arbre qu'on appelait l'arbre de la grâce, Shajarat Ridwan. Donc cette première moubaïa, qui est khassa, donc il n'y avait que l'élite, va se poursuivre avec une deuxième bumbayra dans la grande mosquée de Mascara. C'est une bumbayra emma où tout le monde est présent, tous les citoyens de la ville sont présents. Le bumbayra était de la place qui s'appelle aujourd'hui, l'antichage. que ou de l'émarie, a une démocratique, une de la culture, de la religion, une forme de la religion. Quand a il de il la Moubaya, pour lui, ça va vraiment être un passage initiatique. D'autant plus que l'année suivante, son père meurt en 1833 et que là, il sera vraiment seul. Il est face à son destin et au moment où il accepte, il rentre dans l'histoire. الدولة اللي رغب يبنيها الدمار والبني والدمار من راح راح والقتال في الغرب والبنية من جديد والهدنة قريبة للتشهيد ما الذي أدى بالاعتراف الأول وإمضاء معاهدة ديميشال في 1934 هي عملية أن ديميشال كان صحيحا يوجد بوهران لكن لا يملك أي شيء خارج غيراً. السلطة الفعلية لقوات الأمير القادر في المنطقة كنها. ورقة مخزومة على زوج لغات نصها بالفرنسية والنص التاني بالعربية. زوج توقيعات بعدهم الهدنة. هذا الخطاب يرسم إقليم بقبيله تحت سلطة الأمير. بل صح تدوم ولا واحد من الطرفين كان يظن أن هذه المعاهدة هي توقف الحرب النهائي لماذا قبل هذه المعاهدة؟ أولا أن السلطة الفرنسية اعترفت بالأمير وأن الأمير كان الممثل الشرعي والوحيد لأغلب إن لم أقل لكل الجزائريين إذا وذلك الأمير اغتنم هذه الفرصة فترة الهدنة هذه أو هذه الفترة القصيرة لكي يجعل تنظيم دولة يعني أنشأ دولة بمعنى الكلمة يعني معسكر كانت عاصمة لها مؤسساتها أنا بخصوص المباني الحكومية للامير عبد القادر من بينها يعني مقر القيادة مازال قائم إلى حد الآن وأيضا محكمة الأمير عبد القادر كان النظام قبليا هو ركز الحكم في سلطة واحدة كان له مجلس شوري كان له وزراء. وكان له جيش نظامي وايضا جيش من المتطوعين دولة اللي ما عندهاش علماء وما عندهاش مجارس هذه تعتبر دولة يعني منهارة دولة فاشلة وكي نقول يعني منظومة علمية معناه معلمين معناه برامج دراسية معناه مكتبات يأم إليها الطلبه التنظيم الصحي أيضاً أنشأ مستشفيات في المجال الخارجي يعني أقام علاقات دبلوماسية وتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أيضا إنجلترا كان له أيضا عملة نقدية والعملة النقدية تدل على استقلال الدولة في لم تظهر صورته في هذه العملة. Reste taure, va connaître le ses premiers combats, ces premières querelles, ces premières insultes, aussi ces premiers ennemis de l'intérieur, des plus connus, Mustafa ben Ismail. Le Makhzin s'est été un des problèmes de la situation de l'amir et de Mustafa ben Ismail. Il a été un peu plus de la situation. Il a été un de la situation avec le général Trézel, qui a été un peu plus de la situation de Michel. Le Makhzin est un peu plus de la situation qui est très difficile. بجمع الضرائب من القبائل لصالح سلطه البيلغ في الـ 35 نجد أن المخزن يوقع معاهده ليصبح تحت خدمة الفرنسية عشرة أيام بين توقيع تقع معركة المرطة بين تريزيل والأميراق القطر كلوزيل مؤهله الملك الدكتور ليون توعد عليه بالعداوه كلوزيل <سؤال> اول شيء بمصاحبه الدكتور ليون سيتوجه سيحاول سيتوجه الى معسكر لتتبع الاوليم يمحي العار لأن معرفة المرتاح بكل مقاييس كانت ضربة قوية للجيش الفرنسي في الجزائر في عام 1835 يعني غازت فرنسا معسكر يعني واستولت عليها لمدة ثلاثة أيام فقضوا عليها وشردوا أهلها هدمت هذه المدينة طاحت <تكلم> معسكر انكبرت أهمية ورهانة لمسان رهان استراتيجي لكن مدينة المسان هي كانت خط وسيل وهمزة توصل الإمدادات التي من غازوات الجيش فرنسي بطلع العسكر ولا ملوان كان حب يقطع من ناحية العسكرية هذه الإمدادات للجيش الفرنسي. رهان شخصي ثاني المسان مرايا كل واحد يشوف وجهه فيها وحتى الأمير كان يأز هذه المدينة الكراغلة نصهم تركوا نصهم جزائريين رغبينها تكون عثمانية مصطفى بن سماعيل تفهم الكراغلة ونضم لهم في ساحة المشور صبر على يحيي ليحيي فيها سيادته. حسرهم الأمير عبد القادر مدة وفي تلك الفترة كتب القراغلة وعلى رأسهم بن سماعيل إلى كلوزل وطلب منه المجيء إلى تينمسان le jour du traité de la tafna du 30 mai 1837 les premières paroles de l'émir quand il a rencontré Bugeot, c'était « Je suis venu prendre Themsen. Et effectivement, il a pu avoir Clemsen, c'était symbolique. Giraud, euh, à l'Assemblée nationale, disait que l'Algérie n'était pas un état. Et Farhat Abbas a répondu l'État algérien a été consacré le jour de la Tafna. Le 30 mai 1837 nous pouvons dire que l'Algérie avait un État. <muches> وخلفات على روسها ولاد الزاويه كان الامير متاكد بالرجال كيف ترباوا في البساطه والديانه ما يخدعوش لغرور السلطه وخلفاء يبنوا مدن جديدة وقلعات وخلفاء يشيدوا اداره مركزيه لا تعيش ميلاد جديد مصناعة طالعه وما تنساش بالحرب الحرب راجعه بلا شك هذه كانت عاصمة قديمة وهي عاصمة للدولة الرسطومية فهنا على المجال أمير عبد القادر أثار يحب يبني عاصمة مثل ما بنى الرسطوميين وزارها في 1837 وشرعها يرمم في منطقة اللي هي اليوم تقدمت ونقل إليها عاصمته ولكن مع الأسف هذه كلها مشات يعني إفنات لم تبقى منها الآثار التي يمكن أن نستشفها في سبتمبر 1839 استؤنفت القتال ابن الملك لوي فيليب هو الذي خرق أبواب الحديد بشق الجزائري يعني فرنسا عقدت معاهدة مع أمير عبد القادر في المنطقة الغربية وفي بعض أجزاء من المنطقة الوسطى mais elle a été en train de faire que l'amir la guerre et qu'elle ait fait la guerre et qu'elle a fait la guerre. Et donc, la France a fait la guerre et a fait la guerre et a fait la guerre et a fait la guerre a fait la guerre. Et donc, elle a partir de ce moment-là, il y, y a le parti pris en France d'une domination totale, de la colonisation. Et donc, à partir de là, il va se mettre en place en France un soutien bon, qui se fait autour de, de Bugeot. Le général Bujeu, qui est aussi euh, homme politique, hein, qui va euh, venir euh, à la chambre des représentants expliquer pourquoi il s'en est fini de, de discuter avec, euh, avec les, les chefs de la résistance, il faut écraser toute résistance à notre conquête. Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leur champ. et tous les ans brûler leur récolte, ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Il s'agit là maintenant de couper l'herbe sous le pied d'Abdelkader, et comme on n'arrive pas à le prendre, et ben on, va, on va tout saccager autour de lui. Et donc la nomination de, de Bugeaud comme gouverneur euh, général de l'Algérie, et euh, j'allais dire les, les pleins pouvoirs. دولة الأمير هي اللي لازم تنحرق تهدمت تقدمت في ماي 1841 وهكذا فنات عاصمة الأمير الثانية العاصمة الثالثة كان لازم تكون أقصى من الحجر وش اللي أقصى من الفكرة؟ Suite à la chute de plusieurs de ses capitales, pour des raisons militaires assez basiques, hein, le surarmement français, la difficulté pour Abdelkader et ses troupes euh, de tenir des sièges et maintenir, maintenir ses capitales fixes, euh, Abdelkader va se poser, en tout cas selon Bruno Etienne, une question fondamentale qui est, est-ce qu'il faut encore fonder le pouvoir politique dans la pierre et Abdelkader va répondre par la négative en inventant de toutes pièces. Alors, selon les témoignages, en, tra... en prenant des mois, en traçant dans le sable des plans possibles pour une nouvelle capitale nomade de l'Algérie, il va créer donc cette Smala. Ce qu'est la Smala, ou ce que pourrait être la Smala, parce que mais, la question historique n'est pas complètement aboutie. Mais... Euh, ce qu'on en sait, c'est que ça a été pendant deux ans la capitale de l'Algérie, une capitale mobile, faite de tentes. Euh, sur une organisation et un plan assez, euh, euh, euh, assez lumineux et compliqué, donc de forme de cercle emboîté, euh, qui eux-mêmes étaient composés de douars, c'est-à-dire d'ensemble de tentes, euh, qui était une assemblée en tout cas de l'ensemble des tribus fédérées par l'émir Abdelkader. Il a imaginé une capitale mouvante, une capitale qui se déplace au gré des combats, qui fuyait l'ennemi en permanence de pouvoir inventer à son époque une capitale avec son administration, son hôpital, son tribunal, ses écoles, sa bibliothèque. Il y avait 60 000 et on dit jusqu'à 75 000 personnes. Et une fois que le drapeau de l'émir, l'étendard de l'émir était posé, cet endroit devenait le centre du cercle. Chaque instantanément, savait où était sa place le point qu'il devrait occuper. Il n'y avait pas de meilleur plan pour qu'une information circule très vite sur les 20 km qui représentaient quand même le diamètre de la Smala. Hein, 20 kilomètres, pour qu'elle aille d'un point à un autre, il ne pouvait pas y avoir de structure urbaine plus, euh, plus adaptée. Après, ce qu'on a très vite découvert, c'est un millefeuille de représentation, une lecture complètement polyphonique. C'est-à-dire pour Katab Yassine qui fait référence dans, dans son roman Nedjma, la Smala, pour aller vite, c'est une manifestation politique pour l'indépendance de l'Algérie qui se transforme en ville. Euh, pour Bruno Etienne, c'est une zaouïa géante ou un schéma exotérique, un schéma religieux euh, qui prend forme de, de ville. Pour un autre, c'est une ville avec au centre le livre. Nous resterons jusqu'à la fin de juin à nous battre dans la province d'Oran et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'Émir. Partout, il trouvera l'armée française, les boulanges que mon vandalisme va abattre. Je brûle aujourd'hui les propriétés et les villages de Ben Saled et de Belkacem. pressés les uns contre les autres et morts gelés pendant la nuit. C'était la malheureuse population Deux belles Arrées Arrées de armées, se donnant la main fraternellement aux milieu de la Une partie de Mostaganem le 14, l'autre de Pida le 22, écrasant, brûlant, chassant tout devant elle. C'était vraiment une période extrêmement lourde. Et on peut imaginer Abdelkader à ce moment-là voir euh, des victimes venir à lui, criant en vengeance. Et c'est là qui est intéressant. C'est qu'Abdelkader montre que la véritable chevalerie, elle n'est pas qu'extérieure. Elle est aussi à l'intérieur. Et que le véritable ennemi est d'abord en soi avant d'être à l'extérieur. Et donc il y a toujours cette idée de préserver cette intériorité, ce cœur de l'être, par justement la loi, par les références. Et Abdelkader va envoyer cet ce, ce, ce édit du traitement des prisonniers, L'émir était un précurseur en matière de droit humanitaire, d'une manière dont on n'a pas idée aujourd'hui. C'était en 1843 qu'il avait édicté ses règles protégeant les prisonniers de guerre français. Il faut attendre le début du XXe siècle pour avoir la première mention dans le droit international d'un statut de combattant et donc de prisonnier de guerre. Et il faut attendre 1929 pour avoir, pour la première fois, une convention de Genève, la troisième en l'occurrence, qui protège les prisonniers de guerre. C'est en ceci que son approche a été véritablement fondamentale. Parce que le premier droit de la guerre, c'est le droit de tuer, mais pas n'importe qui. Et il a su comprendre et faire comprendre qu'on n'avait pas ou plus le droit de tuer celui qui ne pouvait plus vous tuer. Les militaires français ont cherché à mettre la main dessus pendant des années. Il a fallu qu'une personne trahisse pour dire où elle était. C'est un peu par hasard, d'ailleurs, que le duc d'Aumal, sur un renseignement, va tomber sur la Smala plus qu'il ne la, la poursuit et la trouve. C'est un pur hasard. C'est parce que l'armée euh, était au loin que la petite troupe du duc d'Aumal trouvant un camp essentiellement habité par des femmes, des enfants et des vieillards, où Abdelkader n'était pas là, qu'il y a pu y avoir cette bousculade et cette sorte de victoire sur personne, en vérité. La monarchie de Juillet, a été sur le plan de la communication, finalement, très très forte, enfin. La prise de l'asmala a été une extraordinaire exploitation euh, médiatique, avec ce tableau d'Horace Vernet qui fait 8 mètres de long, il y a une, des lithographies, des gravures qui ont été faites, donc tout ça a été très très très euh, reproduit. Las c'est aussi une ville détruite par des hommes en uniforme, et on a essayé d'interroger ce rapport historique, et on voit qu'il y a une sorte de continuité du savoir-faire colonial qui se développe pour la France essentiellement en Algérie et qu'on suit jusqu'à aujourd'hui selon des parcours un peu sinueux mais qui définissent en définitive le le traitement de la ville de l'autre, donc euh, la ville de l'Algérien essayant d'exister en tant qu'Algérien, qu'est qu la Smala, ou la ville du Rome, essayant d'exister en tant que Rome, en tout cas sur le territoire français, ou comment on expérimente justement la déstructuration de l'espace euh, en Israël avec euh, un, un laboratoire d'études euh, militaires composé essentiellement de géographes, d'architectes, de sociologues et de philosophes euh, qui vont inventer la déstructuration de l'espace comme méthode de guerre. Un plan euh, dessiné euh, sous la dictée euh, d'un prisonnier euh, par le duc d'Aumale, avec au centre la tente de l'émir, euh, le triangle qui représente le fameux trésor d'Abdelkader hein, qui, qui a donné quelques, quelques épisodes croquignolés à la littérature populaire euh, en France, en tout cas. Enfin, le trésor d'Abdelkader, c'est sa bibliothèque. Hein, et donc c'est d'ailleurs comme ça qu'il va suivre les troupes euh, du duc d'Aumale après la prise de la Malas, et en suivant les pages arrachées à ses livres. مطاحة مرة أخرى البلاد تلهب بالهيب من المعارك المربوحة من معركة سيد إبراهيم في سبتمبر 1845 اللي تشارت في وقتها بالصح ما كانش الأمير يقدر يتمتع بهذا الانتصارات وهو عارف بالنشاعب وبلاده نضال كانوا غرقين في الدم Après la destruction de l'Azmanaz, c'est-à-dire en 1843, les choses sont plus difficiles et à ce moment-là, ce utilise comme camp retranché, c'est le Maroc le le le roi du maroc avait signé le traité de tanger le traité de tanger en 1844 ensuite euh, le traité de la lagmaria qui disait que l'émir était hors la loi abd al was definitely seen as a potential magnet for opposition To the sultan, and potentially even a sultan in his own right. In his defense, there is no case where Abu actually does try to set himself up against the sultan. The king of Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hisham, a envoyé, at the end of December 1847, a contingent of 5000 près. L'émir a engagé la bataille. He was obliged to engage la bataille. En and euh, in a few hours, the army été défaite. was defeated. Ensuite, le roi du Maroc, Moulaïa Abdelhamer Moulinichem, a engagé 55 000 hommes. Donc, d'un côté, les troupes marocaines, de l'autre côté, l'armée française à 105 000 hommes. Donc, l'étau se resserre autour de l'émir Abdelkader. Il le la مع مصطفى بن تامي ومع قدور قلت مبارك و جماعه اخرين واش نعملوا يا جماعه كاش ما ال المواصله الكفاح صعبه كاش ما نتفاوضوا مع المغاربه ولا نتفاوضوا مع الفرنسيين واش ما اصحاب القرار في النهايه هم الفرنسويين فلذلك من الافضل انه يتصلوا معهم مباشره L'émir avait remis une feuille de papier sur laquelle il avait apposé son cachet et sur laquelle le vent, la pluie et la nuit n'avaient empêché de rien écrire. Il m'était impossible d'écrire pour la même raison qui s'était opposé à ce que l'émir put le faire. Et de plus, je n'avais pas mon cachet. Je remis mon sabre et le cachet du commandant Bazel. Les conditions de sont simples. Je voudrais me rendre à Saint-Jean-d'Acre. Ou alexandrie s'il a fait le choix de ces deux villes c'est que ce sont deux ports traditionnels où descendent les maghrébins pour se rendre précisément à la mecque deuxièmement avec tous ceux qui veulent me suivre troisièmement estimer tous nos biens et récupérer notre argent pour vivre en palestine et quatrièmement quel est le sort de mohamed Bouhamidi, mon khalifa son khalifa a été envoyé auprès du roi du maroc Moulay abdrahman boulou hichem L'émir ne savait pas qu'il a été incarcéré, puis tué. Le général de la Mauricière, qui est à ce moment-là le seul à pouvoir faire cette promesse, fait cette promesse à la condition que sa décision soit ratifiée par le gouverneur général, qui à ce moment-là est le duc mal Le 23 décembre, l'émir est reçu avec la Mauricière, les troupes de la Mauricière. Il lui réitère qu'il accepte les conditions. L'émir demande après d'aller faire sa prière au mausolée de Sidi Ibrahim. Donc il va au mausolée de Sidi Ibrahim, il fait ses deux prières du drôle et de Hassan. Ils vont ensuite à Razerouet et il passera la nuit dans la maison du commandant d'armes. في 247 عاش الأمير ليلة الأخيرة في الجزائر تلقى ديوك دومال في مرسى الغزوات يوم 24 ديسمبر وقرر المصير باش ما يكونش بيجوه آخر من شاف الأمير وهو يغادر بلاده تلت شهر من قبل خلفوا ولد الملك المنصب حكم عام من غازوات راح الأمير المرسى الكبير وركب علامة اللاسمودي متأكد بلي كان مسافر في اتجاه الشرق راه القائد الفرنسي الذي هو كان كولونال آنذاك الذي يرافقه إلى فرنسا قال له سنتوقف بعض الوقت في تولون حتى نتريد حتى يأتينا ما يعني مخطوط من الاسكندريه او من عكا الذي يسمح لكم بالذهاب وكانت يعني نوع من الوقوف التقلي للباخره في تولون ولكن سرعان ما جاءت et donc ouais, à Toulon, ils vont devoir passer la mise en quarantaine qui va durer dix jours. Et à l'issue de ces dix jours, on va leur apprendre qu'ils ne quitteront pas Toulon puisqu'ils sont considérés comme prisonniers. ظنوا باللي كانوا متاجهين للشرق وصبحوا رهاي لكذبة فرنسا النواوي يبقوا مجموعين وفرقوهم هجرواهم للفور مالبوسكي في جزيرة سانت مابلوريت وفي نفس الوقت قبضوا الأمير وقربوا وسجنهم في فور لامالك بمدينة تولون ففي فور لامالك الحالة السكانية كانت كارثية بحيث زاره كثير من الناس la première chose que nous remarquâmes en traversant les corridors sombres du fort nous attrista profondément. C'était les logettes qui servaient d'appartement aux femmes et qui, malpropres, obscures et humides, n'avaient d'autres portes pour protéger leurs hôtes qu'un sale et grossier rideau de toile. Les conditions vont être beaucoup plus terribles parce que l'amir Abdelgadol va exiger que les gens qui étaient enfermés au fort Malbousquet le rejoignent. Le groupe était composé d'une centaine de personnes. Donc il y avait à peu près une trentaine de femmes, une quinzaine d'enfants. Les autres étaient des hommes et ils vont se retrouver tous enfermés dans un espace très réduit. En تزامن انتقاله إلى فرنسا بتغيير نظام الحكم في فرنسا المسجون سجن الحرس. شعار ثورة 1848 كان الحرية المساواة والأخوة وكانت نفس الحرية بالذات اللي طالب بها الأمير الحرس يتمنى من المسجون أنه يولف سجنه arabe <Sélodie> Thomas <Sélodie> <loufiance> était un grand officier qui parlait arabe il a, il a il a rempli ses fonctions de responsable des affaires arabes sans problème et quand est arrivé 48 euh, le gouvernement lui a demandé de, de, de, de s'occuper d'Abdelkader de, et d'essayer de le convaincre, d'accepter de, de rester en France. Domas va très loin, euh, on lui donne carte blanche, j'allais dire, pour, pour, pour cette négociation, pour faire revenir Abdelkader sur sa parole. On va, il va jusqu'à dire, écoute, si tu décides de rester ici, tu auras des terres, tu auras de l'or, tu seras parmi les gens les plus importants de ce pays. Donc euh, l'échec total, et Domas qui est écrit dans cette lettre à Guizot, directement donc au, au, au Premier ministre, donc au, au Président du Conseil, dans laquelle il dit, il ne veut strictement rien de ce monde. Autrement dit, on ne peut pas l'acheter. Et <générica> le Et Thomas de l'Amir de France. Pendant ce trajet, il euh, y a un enfant qui décède, mais on refuse de s'arrêter, donc on va continuer comme ça jusqu'au château de Pau. Euh, pourquoi on ne s'arrête pas Parce qu'à cette époque-là, c'était la révolution en France, donc de euh, février 48. La le, situation politique était extrêmement euh, difficile, donc euh, on avait très peur que ce, ce contingent soit arrêté sur, sur le chemin. Le château de Pau, c'est un compromis cest un compromis parce que c'est une forteresse, mais c'est aussi un palais royal. Et donc, il y a une certaine noblesse du monument. Et puis il y a un autre élément, Pau est près d'une frontière, certes, mais une frontière bien gardée, et Pau est loin de Paris, et de la sorte, Abdelkader sera beaucoup plus isolé certainement qu'au voisinage d'une voie maritime ou encore au voisinage de la capitale. L'arrivée de, des prisonniers était très très difficile, hein, Railler le fait de savoir que des barbares allaient être installés au final dans le, le, le château d'Henri IV, c'était un sacrilège pour beaucoup. Lorsqu'ils arrivent au château de Pau, les, les fenêtres étaient baraudées. Donc ils étaient surveillés par une vingtaine de, de soldats à l'intérieur et à l'extérieur. Lema Abdel était effectivement dans un château qui venait d'être restauré, mais il était emprisonné parce qu'au départ, il était isolé dans un donjon et puis ensuite, il n'avait surtout pas droit de sortir à l'extérieur. Donc, ces gens vont passer cette mois, de, depuis avril jusqu'au mois de novembre, au château de Pau. Pendant cette période-là, euh, cinq enfants vont décéder. Ces morts répétées d'enfants. Et cette prise de conscience, d'ailleurs, de la part des palois, qu'il qu y a des deuils qui ont attristé ce séjour. Et faute de pouvoir naturellement y porter remède, la ville de Pau, c'est une petite consolation qui, qui paraît presque dérisoire, concède une, une part du cimetière à Abdelkader et à sa famille. الجانب النفسي عند الامير عبد القادر وعند اصدقائه أو اصحابه كان فيه كثير من المشاكل من الناحيه السيكولوجيه حتى أن كثير من التقارير الطبيه انذاك خاصة في بو شددت على هذا الجانب على اعتلال il y a la révolte et ça c'est un acte intime la révolte hein, la révolte de l'entourage d'Abdelkader dans l'été 1848. On n'en peut plus hein, il y a des, il y a des morts, les jours euh, euh, s'égrènent et rien ne vient et le désespoir gagne, grignote, en quelque sorte, les, les consciences. Et cette révolte qu'Abdelkader arrive d'ailleurs à apaiser, c'est un acte intime extrêmement important. Comme il m'a dit qu'il m'agissait. Moi, je m'agissais que je suis en prison, et le prison de l'arabie est le camp. Et je m'agissais dans le camp. Le capitaine Boissonnet, qui était à une époque euh, directeur d'un bureau arabe, donc connaissait très bien le, la, la société algérienne et c'était un arabophone. Donc euh, il avait des échanges avec les Mergradel. Certainement, c'est lui qui a réussi, en quelque sorte, à faire sortir Abdelkader de cette tente imaginaire dans laquelle il était volontairement reclus et le faire participer à des visites, à des audiences. Il a donné ces très and et sympathiques They're sont en spies pour le ministère de la guerre pour les informed informés de ce qu'ils font. Et bien sûr, il a compris que c'était une partie de leur fonction. Azdika, Sahab Domas, Boissonnet, Sahab Ziarat Charles Ferdinand de Lesseps, Emile Olivier, Mohamed Yisbah, M. Baid et من عطف الامير مونسيور دي بوش المقبولين من الجهتين فالامير عبد القادر دخل في مفاوضه مع مونسيور دي بيش قصد قصده اطلاق سراح الاسرى فاصبح اذا الامير رمز اللقاء يعني مع المسيحيين على وجه الحوار l'Islami al anna de prisonniers al se produit vraiment à l'initiative de l'émir. So you have this exchange of prisoners uh, that occurs at the, uh, really at the uh, Emir's uh, initiative. Uh, kind of embarrassing the french here's this, this savage who's now showing his humanitarian face you know this is dangerous stuff and Bougeau had to actually put out the word no more of this nonsense you know we cannot have our enemy appearing human طلع كلام على تحويله لمكان معزول بعيد من الحدود قصر أمبواس. بصح الأمل العنيد يوم تولى لاموريسير الرجل اللي تفاوض مع الأمير بما يخص منفاه في ليله من ديسمبر 1847 منصب وزير الحرب أصبح الأمير يترجع في الوعد الاول اللي اعطاه له في الجزائر. فماذا كان جواب لاموريسير؟ كان L'émir est arrivé dans un château qui était en mauvais état, en tout cas inhospitalier et inhabité depuis plusieurs générations. Les femmes n'avaient pas droit d'être vues par les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait un double emprisonnement pour elles. À la fois cette réalité politique, comme qui était valable aussi pour les hommes, mais euh, en tant que femme, elles ne devaient pas être vues par les hommes. Du coup, elles ne sortaient pas à l'extérieur. Elles passaient leur temps enfermées à l'intérieur d'un château humide. Les conséquences de cette reclusion, c'est... Donc la mort de 25 personnes au château d'Amboise, dont euh, 16 enfants décédés sur les 16, 15 n'avaient pas atteint euh, les 2 ans. C'est une période à la fois douloureuse, difficile, et euh, en même temps, sur un autre plan, c'est aussi une retraite, d'une certaine manière spirituelle, où l'homme Abdelkader, qui pendant des années a occupé euh, un poste important, euh, donc a été imprégné, j'allais dire, dans ses gènes par le pouvoir, va se voir dépouiller petit à petit de toute euh, cette prétention au pouvoir euh, temporel, et au, au, au final, donc, ces cinq années de captivité vont être euh, une, une, une renonciation, mais dans le détail douloureux chirurgical à tout instant de pouvoir et l'amir a été appelé la première part la il il a été appelé la plus grande part et la plus grande part est le même part qui a été appelé l'amir Abdelgadr à la religion, à la religion, à la science à la science et les le l'année. 49-50 euh, euh, être des années terribles. terribles, terribles. Même Même est touché. Lui, qui était robuste, commence à avoir des, des maladies très difficiles. Abdelkader se refuse de sortir, considérant qu'on ne demande pas à un prisonnier ce qui lui plairait. France Londonderry France et puis au bout de deux ans on sent que les circonstances changent je pense que l'émir, qui est en relation avec un certain nombre de personnes à l'extérieur, perçoit aussi que les idées basculent plutôt dans son camp. Et puis le 2 décembre 1851, coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte euh, gagne le bras de fer contre l'opposition et contre le Parlement. en ومسلك الأمير الرئيس المنتخب اللي رايح ضد رأي جنرالاته يتوقف في أمبواز لما جاءه الأمير الفرنسي الأمير الرئيس بونابارت الذي سيصبح هو بونابارت الثالث قام بخطوة عملاقة فجاء شخصيا حتى بيت الأمير ليقول لي له أنت حر بالطبع <تصفيق> The, the first announcement uh, that Abu Qadr would be released was made at Amboaz, but it was arranged that he and uh, a small number of his entourage would travel up to Paris and would uh, be presented in person. When France was in the war, Napoleon III was in the war, in the night of Madeleine and in the night of The sheriff was in Paris and it كلمه الناس ذاك الوقت أن عبد القادر صديق فرنسي الأمير عرف في بس لأمير كيفاش كمشت بأسابيع تجامل وأنا تغترت معي خمس سنين السجن 17 عام حرب Se vend Saint -Cloud, en recevant à Saint-Cloud, en l'invitant à la remise de, des aigles. Enfin, il y a toute une cérémonie, si vous voulez, toute un, une façon de traiter l'émir qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, on, on lui fait visiter Paris, il est reçu. Donc, je pense que là, le, le Napoléon III a utilisé l'émir pour, pour sa gloire, enfin, et sa légitimité. It's, it's et c'est to to manage de faire being four or five years late in doing what you promise into something that seems like a gratuitous act of, of of goodwill, but this is what was, I think, largely achieved at the time, and certainly how the event was was stage-managed and presented in France and in the French press, particularly perhaps the French press in Algeria. Uh, Abel Kader, through his eventual release, was repurposed as un symbole de l'acceptation de française. En décembre 1852, après donc une période passée à Paris, les préparatifs descendent par la Saône, puis le Rhône, jusqu'à Lyon. Et ensuite, après Lyon, arrive à Marseille. Et ce qui est intéressant, c'est que Charles Hénard va le rejoindre et va témoigner de ce voyage d'Abdelkader sur le bateau parisien numéro 1 jusqu'à Marseille. Raconte comment Abdelkader n'a qu'une hâte. Alors que les journaux disent eh, Abdelkader aime la France, et il a beaucoup aimé ceci cela, n'a qu'une hâte, c'est de quitter la France et de enfin retrouver sa liberté. İşte bunun tabii ki iki boyutu var bir maddi bir de görünmeyen manevi boyutu. Bursa'nın iki ismi vardır biri Yeşil Bursa diğeri Evliyalar Şehri Bursa. Bursa'da o kadar çok büyük veli vardır ki emir hazretlerinin de kendi gibi olan kendi gibi düşünen ulus sultanların bulunduğu bu beldeye gelmesini gayet tabii karşılıyorum. Matière brute, Boytu, Francey, la, o zamanki Osmanlı devleti arasında görüşmedir. Borsa, rujul al ardu al asl, ard İslam, ard filah, ard mazale al Amir ve buxos ard xisba bil marif. خمس عوام اسري منابع بورصه وحماماتها وخاتم المنابع واهمها مصدر لمصدر الاجتهاد الروحي شيخ من الشيوخ سكن بورصه وخلا أثار ومخطوطات هكذا بدأ سفر الأمير الروحاني في اعماق نصوص هذا الشيخ الفتوحات المكيه سفر الامير على اثار ابن عربي الشيخ ابن عربي هو الشيخ الاكبر كما يسمونه وحتى الامير عبد القادر كان يسميه بهذا الاسم وكان يطلق عليه اسم امام العارفين et Ibn Arabi ce grand maître qui est mort en 1240, est celui qui va formuler de manière décisive la doctrine métaphysique du soufisme. Dès son séjour en fait à Bursa, donc à Brousse en Turquie, où sont conservés des manuscrits essentiels, notamment des « Futuhat » du Mikiya, donc d'Ibn Arabi, il va devenir pour ce qu'on appelle un des héritiers Akbaria, le Warif El-Akbari. C'est-à-dire, il est de ces êtres qui ont les clés de la compréhension de l'œuvre d'Ibn Arabi. Ce n'est pas donné à tout le monde et pas à tous les Soufis. Ibn Arabi, il n'est pas un écrivain, ni un auteur, ni un visionnaire communautariste, ni d'un peuple, ni d'un lieu. Il est un homme qui part d'un lieu, qui est l'Andalousie, où il est né, à Murcia, et qui va nous donner une quête énorme à travers l'humain et à travers le monothéisme pour dire que ce message des trois religions monothéistes, il devrait faire le bonheur de l'homme. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je pense que c'est très important parce qu'on dirait que toutes ces leçons ont servi à pas grand-chose. السفر الروحاني كرجل إيمان في قلب اعمال ابن عربي وكاين سفر المادي على سطح هذه الدنيا سفر امير بلا مملكه وفي الاخر جا ملاقات مناقشه الروحاني والمادي 1855 زلزال رهيب ضرب مدينه بورصه بقوه كان هذا الزلزال سباب ولا حجه الامير باش يودى المدينه هكذا توصل سفر عبد القادر رحلة بدات عام 1847 فرضتها الظروف والحواجز وفي عام 1855 تحولت هذه الرحله الى سفر على خطوات ابن عربي مقصد المدينه اللي عاش فيها الشيخ واللي كان فيها مدفون دمشق to Damascus in 1855. He moved into the Amara uh, neighborhood, instead of going to Sueka or uh, Bab Musalla, where most of the Algerians already lived. So he made a choice to live in, a in an area which is closer to the central city, so he could reach all different uh, factions of the city. He soon created uh, patronage networks and uh, relations with many different uh, factions of the society. <laughs> مرتبته في دمشق كانت من مرتبات الرائدة وزاخرة بالكتب المخطوطات وكان الأعيان دمشق خاصة من العلماء والقضاه والفقهاء وحتى القانصين الأجانب في دمشق كانوا يقصدون هذه المرتبة تعو يطلع على الكتب النادرة التي كان يجمعها الأمير القدر. أمير ولف دمشق وطوايفها بالخفة. بالصحيح دمشق داك الوقت كان لازم عليها تتأقلم مع عالم جديد التنظيمات. إصلاحات العثمانيين زعزعت الروابط الدقيقة اللي كونتها طوائف دمشق عبر القرون. الحقوق الجديدة الممنوحه للمسيحيين تحت ضغط الدول الغربية الكبرى خلقت توترات وعدوانيه هذا التوتر تحول للعنف ضد المسيحيين بخصوص. Before the events and the violence, Abdelkader went to the Majlis and asked for a protection of Christians and, and he argued that people who were attacking Christians were to be considered as criminals and arrested. And Ahmad Pasha, the governor, first agreed with him, but then when he left, uh, sent him a messenger to tell him that uh, he was not going to do that. Malgré ses avertissements, malgré les lettres qu'il écrit aussi à ses amis, au chef de du Harwaran, etc., en juillet 60, va se déclencher une émeute qui va durer une semaine. L'essentiel des victimes sont chrétiennes, des hommes d'ailleurs, pour la plupart. Et Abdelkader va sortir de l'ombre et revenir sur la scène publique, si je puis dire, à ce moment-là pour défendre et sauver les chrétiens d'Amassène. et uh, um, Damascus. Et il va devenir le héros du jour dans cette période difficile, puisqu'il va mettre à disposition sa maison, celle de sa famille et de ses compagnons, pour défendre et sauver euh, les chrétiens d'Amacène. Mais ce geste n'était pas, à mon avis, à mon sens, qu'un geste de, de tolérance. Ce n'est pas pour le minoré que je dis ça. Ça restera louable pour l'éternité. Mais c'était un geste aussi éminemment politique, je crois. Parce qu'il consistait à renvoyer dos à dos en fait, le concert des nations, les Occidentaux et les Ottomans. Il a suscité l'admiration du monde entier. De, de toutes parts, euh, il avait des lettres de remerciement qui étaient accompagnées de cadeaux, notamment le euh, président des États-Unis, euh, Abraham Lincoln, euh, la reine Victoria, euh, le tsar de Russie, euh, jusqu'au Vatican. there's something really profound that a small town in the middle of the united states on the other side of the planet knew of him and uh... named their town after him. you know we have worldwide a history of people great people um, gandhi um, uh, nelson mandela um... martin luther king these are people who who were able to um, bridge, to to create community, create a movement, to create um, understanding. I was born and raised in Ocater. Our town was actually founded in 1846 by an attorney from Dubuque. So Timothy Davis was given the task of naming that community. And he very much admired Emir Abdelkader, who was an Arab freedom fighter from Algeria. Emir Abdelkader came to light to us in Al Qaeda with John Kaiser's book. So once I became acquainted with John, and we were talking about how can we get the message out about Emir Abdelkader, and we decided that. Working with youth was probably the first direction we, could, we should take. So John established the Abdelkader Essay Contest in al Iowa. We have found that through the essays, the students really did learn a lot by studying emer Abdelkader's life. Okay, Jim Moody is with us from Washington D.C. Jim served in the U.S. Congress and Wisconsin State Senate and has taught at major universities. And then I had the good fortune later uh, to go to Pakistan and Bangladesh with the P American Peace Corps and then I was with CARE, CARE International, in Iran. And in fact the, the basic values of the Muslim culture are very very similar and comfortable for us. And I asked My colleague, Simon, how did you know that, that an observant Muslim cannot mention the name Jesus or Moses without saying, and peace be with him, as a sign of respect? How many Americans know that? Not one in a thousand, unfortunately. Most Americans need an update on their information. The 19 hijackers in 9-11 were not good Muslims. It's strictly forbidden to kill innocent people any more than the Crusaders were good Christian people. Both sides created terrible violence for the other side. But we in the modern world now have the ability to do research and do study and information and travel, and hopefully, gradually, gradually, those animosities and misunderstandings will melt away. And it's really wonderful that this, this city, this town, and these people here um, have looked at the, are looking at the positive for very, very good reason. كرم في حياته بعد أن توفى من أمريكا للشرق الأوسط ومن إفريقيا لاوروبا الشمالية نقدروا نعتبر قصة عبد القادر قصة رجل ما زال حي بعد وفاته الصحيح هو العكس عبد القادر مات قبل ما يموت بعد ما سلك المسيحيين من المذبحة مكة في زيارته للأرض المكرمات لقى الشيخ اللي كمل له تأليمه الشيخ محمد الفاسي Et là, Abdelkader vit la mort initiatique, ce que les Soufis appellent la mort initiatique, puisque le prophète lui-même disait Mourir avant de mourir, l'extinction de l'ego, la conscience individuelle, dans l'océan de l'unicité et donc c'est la réalisation vraiment de l'homme l'homme accompli ce qu'on appelle dans le soufisme mais aussi dans, dans le champ éthique islamique hein, euh, plus large et l'insan el el l'insan el kamil l'être humain et c'est pas l'homme parce que ça peut être aussi une femme bien sûr l'être humain accompli qu'est-ce qui est en jeu là en fait c'est tout simplement et, et, et ultimement c'est le tawhid c'est à dire l'unicité tout l'islam est bâti sur le Tawahid, c'est-à-dire sur le principe d'unicité. Ce n'est pas uniquement donc le, un dogme extérieur d'un Dieu unique, c'est un principe d'unicité qui doit s'incarner dans, dans tous nos aspects de la vie, dans, dans, dans, dans notre expérience euh, euh, donc vitale. Ce qui est étonnant chez l'émir, c'est qu'il n'a jamais perdu cet ancrage profond dans le principe de dignité. Il voyait le monde dans la diversité, dans la multiplicité. Mais c'était plutôt des réalités secondes. Et il voyait que le monde de demain était un monde complémentaire où Orient et Occident pouvaient ensemble faire naître un nouveau monde. ثاني بالتقدم التكنولوجي والأول بجذور الروحانيه قناة السويس صبح رمزه علامة وصل بين الشرق والغرب وفي الوقت اللي كان فيه ثيغيناتو بيسكس يفتح ممر رئيسي عبر والمسافرين حتى اليوم فتح الأمير ناش خاص متميز مسافرين من نوع آخر كتاب المواقف ميراث الروحاني الموقف بتيح إتاحة le Coran, quand il est commenté par bah, l'Émir, nous révèle des subtilités cachées. Nous quittons la lettre pour aller dans les profondeurs de l'esprit. Qui a مقام fait pour le monde, de a été de pour le de qui a été fait pour le le pour mais dans cet enseignement donc, de théologie mystique, il y, a, il y a des flashs. Il y a des flashs et il y a des interférences personnelles. Donc il va nous faire part de ces raptes euh, extatiques qu'il a connus et qui vont confirmer, affirmer tel ou tel enseignement. فالطفل يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحبيب رسول الله فلا الطفل ذو عقل يحي لما بها ولا الطائر ذو ريشين يطيروا فيذهبوا ولا الطائر دورشين ريشين يطيروا فيذهبوا ولم يظهر بعد فيقال أنه معدوم واش نحكيه بعد وصية رجل من غير موت واش نحكيه بعد كتاب المواقف من غير حكاية الموقف الأبدي من عادات المؤرخين ان يتكلموا إلى مكانه تاريخ وفاة كل رجل عظيم ظهر أن عبد القادر ما يتسجن لا في تاريخ لا في مكان لا في حياته ولا في موته فالامير عام 1883 دفنوه بالقرب من شيخ ابن عربي في دمشق وفي عام 1966 رجعت الجثة تعود للجزائر قبرين لرجل واحد. qu'abdelkader avait euh, eu euh, quelques problèmes cardiaques d'après les journaux de l'époque et, euh, et, et il va euh, expirer rendre le dernier souffle curieusement dans la nuit du vendredi au samedi 25 26 mai à minuit et abdelkader est précisément l'être de l'entre-deux de de Il de La plupart des écrits qui concerne l'émir Abdelkader consiste à développer une, une exceptionnalité Abdelkader. Et je crois que le but de ce discours était justement d'octroyer une, une respectabilité à un individu unique, seul, et que, que l'octroi de cette respectabilité, de cette exceptionnalité dépossédait la collectivité de toute personnalité, euh, de toute forme d'exception. Une légende qui se forge après coup, mais qui en même temps est plausible. On, on passe de, de, de, de l'histoire à la légende très très facilement parce que précisément, même le personnage lui-même euh, rend crédible la, la légende et interroge l'histoire. اخرين فهموها كرساله من الماضي ترسم المستقبل. What the Emer Expressed in the mid 19th century was essentially a kind of a Vatican 2 Muslim spirit in which our Catholic Church after 2000 years in 1965 finally recognized that maybe Christianity doesn't own God. Mason. Why well, took him 2000 years? At the emir essentially says the same thing a hundred years before Vatican II, and expresses it in a very nice way. Whatever the different religions, different communities believe, the Christians, the Jews, the Muslims, the Zoroastrians, the Polytheists, the sabians God is that, but more. And whatever the prophets, the saints, and the angels say, God is that and more. No one of his creatures knows God in his entirety. Each of us knows and worships God in some ways and ignorant in other ways. No one is an infidel in all the ways relating to God. There is no error in this world except in a relative way. We're all wrong. Nobody gets God. Ana hakun, Ana khalpun, Ana Rabbun, Ana abdu. Ana arshun, Ana farshun, Wajahimun, Ana khuldu. Ana ma'un, Ana naarun, Wahawun, Ana Saldu. Ana kemun, Ana kayfun, Ana wajdun, Ana fakdu. أنا ذات، أنا وصف، أنا قرب، أنا بعد كل كون ذاك كوني أنا وحدي، أنا فرد مئات مرقاش رسمين صورة وحده تقدر هذه الحكاية ما تكونش قصة عمد القادم هذه قصة المتعدد اللي ذاته وحده